C'est aussi le titre de notre émission d'aujourd'hui. Topé si titre Oyo, vraiment titre, il y émission, tu sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Nous allons d'abord prier avant de commencer. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour le temps que tu vas encore passer avec nous. Merci, Yeshua, pour la paix, pour la joie, pour l'amour de ton évangile que tu nous donnes chaque jour. Merci surtout pour ceux-là qui vont suivre cette émission. Laisse que Papa, nos cœurs, puissent être réellement toujours assoiffés de toi, Seigneur, et de ta parole. J'ai un institut esprit qui ne confesse pas ton nom. J'ai un institut d esprit qui ne confesse pas ton nom par rapport à cette émission, par rapport à ces moments que nous allons passer ensemble, Seigneur, lorsque seul ton esprit puisse nous conduire à toute vérité. Que ma soeur, que mon frère soit réellement connecté dans l'esprit avec ces messages que tu veux, tu veux réellement nous donner. En ton nom, On aussi prier. Amen. Voilà, donc, alors au moment où je suis en train de faire cette vidéo, d'abord aujourd'hui, c'est le vendredi 4 novembre 2022. Il est exactement 21h27. Donc, euh, nous commençons cette euh, émission de cette vidéo. Je vais mélanger hein, l'ingala dans le français, le lingala et le français pour euh, euh, atteindre d'autres gens qui ne comprennent pas, soit le lingala, soit au français. Tolobi, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La sanctification, je pense, na la la première langue, c'est-à-dire c'est-à-dire que ça a été propre devant Zambé. Ce qui est quand même, c'est le C'est une phrase qui paraît être facile, mais je vais vous dire que ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est-à-dire, le monde, par rapport à ce que nous sommes en train de voir, envie à mon kili, problème à mon kili, ma passe à mon kili, querelle à mon kili manque à mon oyo. Et ma joie, à oyo. Et le corps humain prend de l'ampleur dans la société. Le corps humain est comme une identité. C'est-à-dire Moi que les gens donnent tellement trop de valeur dans les autres. Et comme on a même dit nzambe, ils envient même. Or, l'envie, ce n'est pas de Dieu. L'envie, c'est du diable. Lorsque tu es en train d'envier quelque chose, ils ont a un peu de temps, il tu a un peu de temps, a un peu de temps, mutu, un peu de temps, a un peu de temps, gens a un Et de temps, a un ça et temps, que un peu de temps, pensent que un un un du toupé, le courage, il y a, courtier, il y a Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Mais lui-même, dans son cœur, il sait qu'il n'est pas sanctifié, il n'est pas pur devant le Seigneur. C'est ça ce qui tue beaucoup de gens. Vous prêchez des choses, et vous en faites le contraire. Et moi, je viens, par ce message, te dire, mon frère, ma sœur, qui me suit en ce moment. Message au Yezaliponaio. Quand on va dire nous, fois même tu aimes le Seigneur, tu veux réellement grandir dans la foi, mais de fois tu te poses des questions, comment je vais faire? Et il y a même de de, de, de, de, de, de gens qui, gens qui sont tout autour de toi, vivre en étant avec Dieu, vivre vivre c'est pourquoi tu verras de langage tel que notre pasteur est beau, notre pasteur s'habille bien, notre pasteur parle bien, notre pasteur chante bien. C'est-à-dire, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La sanctification, donc ici, nous voyons que c'est un élément tellement majeur. Il y a un élément tellement majeur. Et la Bible est claire lorsque elle dit ça. Ce n'est pas que nous serons sauvés par la grâce. La grâce c'est comme un tout, c'est-à-dire tu, tu tu entres dans le processus. C'est ça la grâce au en fait. Mais pour être sauvé, pour être enlevé, pour être pour hériter le Rhum des cieux, tu dois être saint. Et la sanctification, et Nicolas que non, processus y'a mutu. Une personne qui est consacrée à Dieu, qui, qui, qui s'est abandonnée à Dieu. Une personne qui ne vit pas selon. C'est-à-dire, il a, il a, il a euh, euh, refusé le monde pour euh, se donner à Dieu, et pas par sa force, mais par la grâce de Dieu. La sanctification, c'est lorsque, lorsque tu vis selon la volonté de Dieu. C'est lorsque tu vis selon le commandement de Dieu. Et Tu ne peux pas être réellement un enfant de Dieu sans pour autant avoir, n'est-ce pas, la parole de Dieu en toi, sans pour, autant, sans pour autant avoir la loi de Dieu en toi, sans pour autant avoir l'envie de faire le bien. Et je vois des gens qui commettent péché comme... Euh, euh, ils pensent que c'est normal, et ils disent que oui, la grâce est là. Ils disent que oui, de toute façon, nous serons sauvés par la grâce. D'autres disent même que nous, de toute façon, nous sommes prédestinés. Un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Lorsque tu pèches, tu te sens mal à l'aise. Si tu te sens à l'aise dans le péché, c'est que tu n'es pas saint, tu n'es pas sanctifié. C'est comme ça, la parole de Dieu est claire. Tu es enfant de Dieu soi-disant, mais tu et de, de, donc, tu, donc tu es les autres. Tu as la, la haine par rapport à ta position, par rapport à ton appartenance, par rapport, par rapport tu as de la haine vis-à-vis à, -vis à Batumusouso. Tu te dis peut-être enfant de Dieu, mais tu as la jalousie. Tu te dis enfant de Dieu, mais tu fais des commérages. Tu, tu te dis enfant de Dieu, mais tu as, tu, tu, tu, tu as, tu as de calomnies. Tu es un juillet même azoloba qui est vraiment tout ça mais puis après azoloba azofinga mutu mais non mais non ça c'est pas compatible c'est pas compatible la, saint, la sanctification c'est lorsque une personne est dédiée ta vie est dédiée à Dieu à Elohim à Yeshua ta vie est dédiée à lui c'est ça la sanctification c'est-à-dire tu marches selon le pas, selon le tempo de Dieu tu ne marches pas selon ta conception oh tu vois ici, c'est un péché mais lorsque Adam et Eve pécha, tu vois, Dieu même les a donné les habits, tout ça, ce n'est pas ton problème, toi tu n'es pas Adam tu n'es pas Ève. le Seigneur Yeshua est venu sur la terre, il est il est mort pour toi. Pour enfin que la faute que Adam et Eve avaient commise ne puisse pas, n'est-ce pas, avoir de, de l'ampleur la, de, de sur, sur, sur ta vie. C'est ainsi que lorsque tu crois en Yeshua, lorsque tu l'acceptes dans ta vie, tu es une nouvelle créature. C'est-à-dire, il y a une rupture entre la, la la la chair ou bien la vie ancienne et la nouvelle vie en Yeshua. Nous devons savoir que nos corps, lorsque nous disons que notre corps est le temple de Dieu, un temple sale ne peut pas recevoir l'esprit de Dieu. Un temple sale ne peut pas n'est-ce pas recevoir la présence de Dieu. Un temple sale ne peut pas inviter Dieu il faut que le temple soit sain, soit propre, soit réellement habitable. Qui de vous peut dormir sur un lit avec, tu pas, de, de saleté partout Qui de vous peut dormir sur un lit avec l'odeur Qui parmi vous peut dormir sur un lit avec des draps sales Et surtout lorsque, tu sais que ces draps, euh, C'est une autre personne qui, qui a passé la nuit là-dedans, euh, là-dessus, je vais dire, il a transpiré là-dessus. Tu n'auras pas le courage de dormir sur le lit, tu n'auras même pas le sommeil. Pourquoi Parce que tu as besoin d'avoir un confort. Mais à combien plus forte raison l'esprit de dieu est saint Il peut habiter dans un corps sale Non Romains 12.1 nous dit, je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, et c'est qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte, c'est pas lorsque tu pars quelque part, tu te dis, je pars dimanche pour aller adorer mon Dieu. Il y a des gens même qui pensent que le mot dimanche vient du ciel, ça s'est tombé donc du ciel. D'autres gens pensent que... D'autres même diront que depuis que je suis né, je n'ai jamais manqué euh, un dimanche. Mon frère, ma soeur, tu te trompes c'est quoi un dimanche? Un dimanche, en anglais, on dit Sunday. Sunday, ça veut dire le jour du soleil. En allemand, on dit Sonntag. Son, son Sonntag, c'est le jour du soleil. Ça n'a rien à voir avec Dieu, au en fait. Si tu veux réellement servir Dieu, sers-le chaque jour. Chaque jour! là tu vas quand même pas tomber dans le piège de l'ennemi faut pas attendre un dimanche pour aller quelque part pour adorer le Seigneur a dit ce n'est plus sur la montagne ou ni à Jérusalem où, le, où vous allez vous allez adorer maintenant là là là le Père recherche cela qu'il adore en vérité et en esprit en vérité pourquoi partout où tu es tu vas dort, tu vas adorer partout où, partout où tu es tu vas prêcher partout où tu es tu vas n'est-ce pas bénir le, le, le Seigneur s'il n'y a pas un endroit fixe. C'est pourquoi les gens qui pensent que je pars à l'église, l'église ce n'est pas un bâtiment, l'église c'est toi, le temple de Dieu. C'est pourquoi vous verrez, même dans ces bâtiments, des fois ça se transforme en des cultes, euh, comment dirais-je, lorsque quelqu'un meurt, comme ça on dit lorsque il y a une fête de mariage, comme ça on qu'il y a une fête de mariage, lorsque d'autres gens, même des musulmans, ils peuvent prier là-bas dedans, c'est-à-dire ils ont donc cacophonie, en fait. Ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit, ainsi, mon frère, ma soeur, il faut que tu offres d'abord ton corps comme un sacrifice vivant. Il ne faut pas attendre que tu aies 50 ans, 60 ans, pour bien servir Dieu. Vivant, avec la vitalité, et surtout agréable, et surtout sain, saint sain. Saint. Ça dit sans tâche, sans péché. Car le Seigneur nous a appelés, n'est-ce pas, à être sanctifiés, à être saints. Alors, je vais lire ça. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. Donc nous voyons ici que la sanctification, c'est un, un élément capital, comme je vais dit au début, de... D'un chrétien en fait. Tu ne peux pas te dire chrétien, Olingaka Masoum. Olingaka Masoum, bien chrétien, non. Donc ça dit, moi, des fois, ça m'étonne. Ça m'étonne, en même temps, ça ne m'étonne pas de voir ce que je vois. Une personne qui se dit pasteur, qui se dit bishop, qui se dit c'est pas docteur, mais il, il fait des choses plus que de païens. Plus que de païens. Sans remords, sans pour autant regretter, pour lui c'est sa vie au fait. Il peut même mentir pour avoir de l'argent. Il peut même mentir pour coucher avec une femme. Il peut même mentir pour coucher avec un homme si ce sont des faux servantes, fausses servantes de Dieu qui se disent pasteurs. On en voit partout. Ils cherchent des petits garçons. Et je vais dire des faux pasteurs, cherchent des petites filles. Donc la place Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, sœurs aussi, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. D'abord, tout ça, vivant d'abord. Vivant, c'est-à-dire un sacrifice qui n'est pas mort. Un sacrifice qui n'est pas fatigué. Un sacrifice qui n'est pas qui atteint l'âge tellement que nous nous avons de pas ça un sacrifice lorsque tu as encore de la vitalité osa vivre c'est pourquoi c'est important yo jeunes on ko yé banzambe tant jeunes très important et la bible nous dit que offrir nos corps soit et d'abord euh, vivant et puis et cela cest ça dit ça a sanctifié au fait et puis agréable à Dieu ce qui sera votre culte raisonnable le culte c'est pas lorsque tu fermes les yeux et tu penses que lorsque tu pries quelque part tu m'étais dit que oui le, le, le culte était bien non le vrai culte c'est lorsque tu offres ton corps comme un sacrifice agréable d'abord un sacrifice vivant saint agréable à Dieu, c'est ça le culte, ce n'est pas la façon de chanter, de, de, de, de danser ou de donner des, des offrandes, ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir avec le culte, le culte c'est lorsque le Seigneur est content, regardez ce qui s'est passé dans les jardins, euh, donc au Dédène, lorsque, je vais dire, même si c'était déjà dehors, bien sûr, lorsque euh, Caïn, donc Caïn, qu'on qu appelle souvent Caïn, et Abel, offrait, n'est-ce pas, des offrandes à, donc, des holocaustes, mais des offrandes à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Le, donc, le, le frère Abel lui a donné, n'est-ce pas, avec son cœur, ce qu'il avait. Et le frère aussi, le qu'un, le, le grand frère, a aussi donné ce qu'il avait. Mais c'est, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a agréé, n'est-ce pas, l'offrande de, donc, de, donc, d'Abel. Il a refusé, n'est-ce pas, l'offrande de qu'un. Maintenant, il faut pas dire ici que non, puisque quelqu'un avait donné à Dieu des légumes. Non, c'est pas ça. C'est par rapport à son cœur. C'est-à-dire, il a donné un sacrifice, mais pas lui-même. C'est-à-dire, tu donnes un sacrifice, mais tu ne te sacrifies pas. Nous sommes en train ici de parler de choses, pas des choses de ce monde. Pas une bête, pas un agneau. Je vais tenter de parler de toi qui me suis, mon frère, ma soeur. Ça veut dire il dire faut que ta vie soit donnée à Dieu. Il faut que ta vie soit réellement euh, dédiée à Dieu, ton créateur. Puis si tu ne le fais pas, euh, on s'allait de l'autre côté. On s'allait de l'autre côté. Oui. Il y a un Thessalonicien, chapitre 4, verset 7. J'avais dit que, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à à la sanctification. Des fois, lorsque toi qui me suis, si tu vois que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas de bien, qui n'est pas bien devant Dieu, et tu as du plaisir, c'est que tu es conscient que ce que je fais, que je fais que ce n'est pas bien, mais tu es à l'aise, ça te plaît. C'est que tu es à Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi, bien-aimé. Tu te dis enfant de Dieu, mais tu as des ennemis partout. Tu te dis enfant de Dieu, mais tu as euh, une, ta, ta bouche, lorsque tu ouvres, c'est pour injurier, c'est pour euh, diff, donc diffamer, c'est pour euh, mentir, c'est pour euh, faire pas, euh, donc, euh, des choses qui ne donnent pas réellement euh, euh, gloire à Dieu. Et même ceux-là qui ne prie pas, ils il se comportent mieux que toi. Tu n'as pas la patience lorsque tu parles. Tu n'as pas, je ne veux, je veux pas dire ici, tu n'as même pas le respect lorsque tu parles. Le respect, c'est-à-dire par rapport à l'autre qui est devant toi. Peu importe, un petit enfant ou un, ou, ou un grand homme ou une grande femme. Il faut avoir oh, cette oh, habitude-là de considérer des gens. C'est très important. Oui, tu me diras que c'est ma façon d'être. Oui, mais change ta façon d'être. La sanctification ici, c'est quelque chose qu'on recherche. On va lire ça. Hébreux chapitre 12, verset 14. C'est de là même que j'ai tiré mon, le message, donc le titre de mon message. Hébreux chapitre 12, verset 14, nous dit ceci Cherchez la paix avec tous et la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La bandili. Rechercher la paix avec tous. Rechercher aussi la sanctification. Car si tu n'as pas la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Donc, quand on parle de rechercher, c'est différent avec chercher. Chercher, tu peux chercher quelque chose que tu avais déjà vu. Je cherche. C'est que tu connaissais, tu avais déjà une idée. Je cherche ma clé. Je cherche, c'est pas euh, euh, mon fils est où, je cherche, c'est pas euh, euh, je veux acheter quelque chose, je, je, je sais que je peux avoir ça ici. Ça c'est chercher. Mais rechercher. <rire> C'est encore plus. Ça à dire tu cherches, mais avec soin et de manière méthodique. C'est pourquoi on dit chercheur ils font des recherches. Quelqu'un qui est chercheur, il fait des recherches. Pourquoi Puisque la recherche, c'est lorsqu'on on, on, on cherche avec réellement, tu vois, tu, tu, tu te donnes le temps de chercher. Alors essayons de voir ça comme ça. Rechercher la paix avec tous. Une très bonne chose. Et la justice. Bon l'ouka, qui m'y a de nous faire, pas bon l'ouka, comme le boule, j'espère que c'est comme ça en lingue-là. Que la paix, nous avons de nous en Zambé. Ce qui a un côté, que nous avons de nous en Zambé, nous avons de nous Zambé. Et toi, tu penses que, puisque tu sais prêcher, lorsque tu mets des vidéos, les gens regardent, ils disent, oui, « Amen, l'homme de Dieu », ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est lorsque le Seigneur, par ton message, il, il appelle ses fils et ses filles pour, pour, pour n'est-ce pas, changer de vie. C'est lorsque, là, à partir de, de ton message, le, les gens ont la vie. Le Seigneur sera content de toi lorsque tu vas produire des fruits. C'est ça même produire des fruits. C'est-à-dire, la chose que je fais, si ça ne produit pas de fruits, je suis en train de tourner en rond. Je suis comme une, oh, pas, oh, un instrument, oh, comment dirais-je, qui retentit, donner des bruits sans pour autant donner un bon son. Je dois, je dois pouvoir me sanctifier tous les jours. Tous les jours. Oui, tu peux tomber, oui, je peux tomber d'une manière ou d'une autre, mais je dois me sanctifier tous les jours. Tous les jours. Yeshua disait dans Jean 17 ceci. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Ah, ça veut dire, si tu es un enfant de Dieu, tu n'es plus de ce monde. Ça veut les choses de ce monde ne peuvent plus t'étonner. Et qu'on bangie sauter, qu'on lingie sauter. Tu es une fille en train de faire, c'est euh, pas chercher ta vie. Une personne vient ta, dans ta vie avec euh, une grosse Mercedes. Il t'attire bien, il t'attire la personne. Un homme bien, une femme aussi, hein, ça dit, il peut t'attirer. Et tu te laisses attirer puisque tu as vu que la personne a de... Il a de moyens, il a de l'argent. « Les choses passagères combien de riches ont laissé leur de leur vie ba tikibo moya bango ba kufa nakata masumu même bon et tika la ba banke banke banke et tika la ba bomba ba bomba nakata banda de tika la il y a deux il y a d'autres même ba chambon nakata tiaba il y a ba jardin et tika la akufa kenda et toi tu trembles pour les choses du monde et pourtant tu sais que la vie éternelle t'attend Donc nous sommes en yeshua nous avons la vie en Yeshua, nous vivons avec lui, pour lui, par lui. Et lorsque nous vivons avec lui, pour lui, par lui, c'est pourquoi la Bible dira que ceux, ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent plus. Ah oui hein? Ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent plus. Puisque, dit qui non, bon, non, il n'y a pas d'explication. Ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent plus. Et si ça arrivait que je pêche, oui tu regrettes ce que tu as fait, tu demandes pardon et puis tu avances et ne reviens plus sur ce que tu avais déjà vomi. C'est très important. Nous sommes sanctifiés. Or, être saint ici, c'est... Dans le terme grec, c'est... avoir une séparation. Une séparation. C'est pourquoi vous verrez chez les, chez les catholiques... Euh, ce qui est ce qui est ce qui est totalement faux, pour eux, pour devenir saint, il faut mourir. Puisque si tu meurs, tu ne peux plus pécher. Mais or dans la vie avec Yeshua, Hamashiach, lorsque tu acceptes Yeshua, tu meurs dans ta, dans ta, dans ta chair, dans, dans, dans ta propre chair. Tu meurs. Et lorsque l'on Koufa, il y a qu'on revivre. C'est pourquoi il dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. C'est-à-dire, il faut que ta, ton ancienne personne puisse réellement mourir. « Moutoua sika botama. Oh, Moutoua c'est la sémence de, du Saint-Esprit. Posez-vous la question. Yeshua avait des yeux, avait deux oreilles, avait le cheveu quand il était sur la terre, comme, toi, comme vous et moi. Mais il n'a pas eu un père. C'est-à-dire qu'il était une créature venant des dieux directs, sans père. Et tout le monde peut attester ça, même le musulman, ils attestent ça, que Yeshua n'a pas eu un père. Il est né par l'esprit, par le Saint-Esprit. La preuve, euh, euh, Marie, sa mère biologique, était vierge. Or, une vierge ne peut pas avoir un enfant. Ok Lorsque l'enfant, bien sûr, aujourd'hui, vous, vous allez me dire, par la, la technologie, laissons la, la technologie de côté, restons vraiment focalisés par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Par la technologie, ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi à cette époque-là, il n'y avait pas cette, cette technologie de bébés éprouvettes, il n'y en avait pas. Il faudrait comprendre ces choses. Il Makasi comprendre ces choses. Avec la sémence de Marie. Marie ou Azalaki, Vierge, j'ai mi La preuve, Joseph a ona qu'on écoutait avec Marie a beau avec avec des yeux, avec les oreilles, avec le nez. Elin kolobani. Elin que Yo botami na molimo. avons dit que yo. Wotkalna monoko nayo na zolo nayo. Wotkalna makolo nayo, mais sauf que zamba bongoliyo makanisimo te mama banzo mayele. Okomi kotambola lokola ndingiya lingi ozala. C'est pour ça l'apôtre Paul dira: Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Yeshua Hamashiach qui vit en moi, qui vit en moi. C'est Christ Yeshua qui vit en moi, c'est Christ Hamashiach qui, ha qui vit en moi. Comprenez ces choses mes bien-aimés. Donc, je vous, je vous conseille de comprendre ces choses par l'esprit. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alors, personne ne verra Dieu. Il faut au que qu'on nous a sanctification chaque jour. Oui, le corps est faible. Oui, la chair est faible. Mais, L'esprit qui est en toi doit être plus fort que ton corps. C'est pourquoi moi je dis souvent, lorsque tu t'affectionnes des choses d'en haut, l'esprit qui est en toi va prendre de l'ampleur. Mais si toi tu te laisses, euh, tu te laisses, je sais pas, conduit par ta chair, cette chair va t'amener. Dans la ruine, cette chair va t'amener na katia liwa et au là, vous êtes être trop tard. Solingo mon anzambi, vivre na vie à sanctification. Mi kabola mou na masum, kabwa batoma b. Muto moni mauvaise influence e pas na yo, kabwa na ye. Muto moni kaka kuki ko baby sabo moyi na yo, kabwa ye. Muto moni kaka ko baby vie chrétienne nayo na influence na na fois c'est mieux de se séparer avec un mauvais grain pour ne pas après que ça va comme un c'est pas c'est pas la peine. il faudrait que tika était original que les fruit on zanbe, a sa yo. et sache que si tu marches avec Yeshua si tu marches avec lui chaque jour lui va te souvenir souvenir de toi dans ta vie c'est pourquoi il dit recherchez d'abord le royaume et la justice et toutes ces choses Mbala, Moussala, Komota c'est pas quoi il, ça, ça, il, il vous sera donné par dessus tout s'il y a des questions comme d'habitude vous voyez que nous sommes un peu devenus un peu trop rares c'est par cause d'autres occupations aussi nous avons des familles nous avons euh, une femme nous avons des enfants il y a des choses aussi que Dieu nous a appelées par rapport à cette mission là aussi on ne peut pas toujours euh, venir vraiment euh, comment dire, lorsque on n'est pas disposé spirituellement surtout. Et même si on est disposé donc, spirituellement pour le Seigneur, avant de vous partager une parole, je dois, ça doit être une parole réellement, que je dois m'adresser comme je le fais aujourd'hui. Et je pense qu'une personne a eu sa part. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons vous revoir prochainement avec une autre vidéo sur les avertis. Soyez dans la paix du Seigneur, notre roi, Yeshua, Hamashiach, Shalom. Le Seigneur de tous Emmanuel, je suis le Seigneur de tous Où irais-je? En qui pourrais-je donner toute ma confiance Si ce n'est qu'en toi Elohim, El Haï le Dieu vivant, Yeshua le Dieu qui sauve.